Alors la protection sociale telle qu'on la connaît fait partie de ces institutions du XXe siècle et du deal fordiste qui sont en train d'être désagrégées progressivement. Non seulement parce que les risques couverts sont moins couverts ou plus mal couverts et qu'il y a plus de gens qui sont exclus de ces institutions de protection sociale, des indépendants, des précaires, des gens qui sont en CDD, etc., mais aussi parce qu'il y a des nouveaux risques plus importants aujourd'hui du fait du numérique, comme la question de l'accès au logement, la question de la formation tout au long de la vie ou encore la question de la dépendance en fin de vie, qui ne font pas tout à fait partie de l'institution telle qu'on l'a conçue. Le système de protection sociale français, il est assis sur le travail, mais sur une partie euh, réduite, ou de plus en plus réduite du travail, qui est le travail salarié, qui est le travail euh, avec un statut. La question, elle est plus, aujourd'hui, au niveau de la protection sociale, de protéger euh, les individus, de protéger les trajectoires, plutôt que de protéger le statut. L'apport extraordinaire du numérique, c'est d'avoir permis à des gens d'échanger entre eux. Elle déstabilise à la fois la professionnalité et elle déstabilise le salarié. Ces nouveaux métiers de ces plateformes d'économie collaborative sont réels, ils sont, euh, ils sont incontestables, mais il ne faut pas oublier qu'il reste une population active d'employés, d'ouvriers, de salariés, parfois sur des emplois postés, parfois sur des emplois pénibles. Donc il ne faut pas céder à une forme de, de fuite en avant qui consiste à dire il faut tout repenser, tout euh, euh, réécrire. Euh, en oubliant qu'il euh, y a encore euh, la réalité du salariat et une forme d'unité du salariat, même si c'est des situations très diverses, pour une grande, euh, une grande majorité des salariés. Quoi. Bah, tout ça ensemble fait que la protection sociale, aujourd'hui, on est à un tournant, où il faut euh, la faire évoluer pour euh, couvrir à la fois des nouveaux risques et puis pour inclure des gens qui, ne, qui en sont exclus. Quel que soit le statut, les protections suivent la personne et pas le contrat de travail qu'elles ont. Quelles que soient les situations et quels que soient les changements de vie, il euh, y a toujours un filet de sécurité derrière qui permet de, de faire avancer sa carrière et sa vie. D'abord qu'on décide quel est le modèle social, quel est le modèle de protection sociale auquel on est attaché, et après comment il s'applique à l'ensemble des travailleurs, qu'ils soient indépendants, qu'ils soient dans des plateformes d'économie collaborative, qu'ils soient salariés ou qu'ils soient sous n'importe quel autre statut. Il faut trouver comment répondre à cette question de la nouvelle croissance quand le social est au cœur même de l'économie.